Alors, on continue un petit peu notre visite de la place de la bataille de Stalingrad. Bonjour, est-ce que vous avez une petite minute à nous accorder Oui, alors est-ce que tu peux te présenter puis nous dire pourquoi tu as décidé de venir aujourd'hui au meeting de Fabien Roussel Oui, alors, Mélène, j'ai 25 ans, je viens de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Euh, je suis là parce que euh, je suis communiste, je voulais défendre euh, le, le programme du parti et la candidature de Fabien Roussel pour les élections présidentielles, et notamment euh, le fait de défendre l'emploi et le pouvoir d'achat euh, pour toutes et tous. Qu'est-ce que tu entends par défendre le, les emplois et le pouvoir d'achat bah, On entend beaucoup de choses euh, sur le sujet de la présidentielle et euh, je pense que c'est important de recentrer le sujet sur les vraies préoccupations des Français, je pense qui sont euh, tout simplement de, de pouvoir vivre dignement, d'avoir un emploi euh, stable qui leur permette de, de vivre dignement et, et de, de, de gagner leur vie correctement. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, passe une bonne journée. Alors, hop, on continue.